La préparation mentale au foot. Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne les sportifs et entrepreneurs à être sereins et confiants en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Donc aujourd'hui, nous allons voir la préparation mentale au foot. Mais avant cela, tout simplement pense à mettre un petit pouce bleu là et à t'abonner pour recevoir chaque vidéo par email. Donc, Maintenant, la préparation mentale au foot. Alors aujourd'hui, je vais juste te donner un exemple parce que c'est arrivé récemment en coaching avec un, un joueur qui joue au niveau national, de voir lui, bah, tout simplement, il avait lu plein de choses déjà sur euh, la psychologie positive, essayer de se motiver, euh, apprendre à bien se parler, et finalement, bah, il arrivait au foot, il était quand même frustré, il n'arrivait pas à, à totalement tout déchirer et être lui-même en compétition, peu importe ce que les autres vont penser autour. Et donc, ce qu'on a mis en place, bah, simplement, je lui dis, OK, qu'est-ce qui se passe là Il fait, bah, Là, par exemple, la dernière fois, j'ai loupé une balle et du coup, j'essayais de me dire, parce que j'avais lu dans un bouquin, j'essayais de me dire, mais c'est pas grave, j'essayais la, la psychologie positive, donc c'est pas grave, je vais faire mieux le prochain coup, etc. Et à un moment donné, je le coupe, je lui dis, stop, c'est quoi ton rêve Mon rêve, c'est d'être professionnel. OK, donc, qui t'as envie d'être en fait J'ai envie d'être professionnel. OK, est-ce que tu crois que le professionnel dirait, j'ai loupé ma balle, et c'est pas grave. Bah ben non. Non, à ce moment-là, du coup, essayer de penser positive à ce moment, eh bien, à long terme, ça devient négatif puisque ça entraîne, cro... ça entraîne quoi Ça entraîne de la frustration et de l'impuissance puisqu'il n'arrive pas à performer. Et donc, ce qu'on a mis en place, tout simplement, c'est encore une fois, qui j'ai envie d'être professionnel Que ferait cette personne-là maintenant Eh ben, elle irait transformer cette colère, et cette frustration en détermination pour se dépasser, de se dire non, c'est pas possible. Je peux pas me permettre de faire une balle comme ça. Et maintenant, bah je me rattrape sur le prochain coup. Mais ça, c'est intolérable. Et du coup, c'est vraiment important. Si tu vises le haut niveau, si tu fais du sport en loisir, bah, tu n'as pas besoin et juste reste dans le plaisir. Mais si tu veux faire du sport de haut niveau, alors oui, il y a le plaisir, mais il y a aussi cette détermination de toujours vouloir se dépasser et toujours faire ce petit pas vers, la, vers le toit du futur. Donc à chaque fois, connecte toi au toit du futur et dis toi qui ai-je envie d'être maintenant et de te dépasser et d'avoir cette discipline et d'être ferme avec toi-même pour pouvoir bah, faire en sorte que les erreurs sont intolérables. Tu l'as fait, tu l'as fait, tu passes à autre chose et ensuite tu te rattrapes sur le prochain coup d'arrêter de ruminer en mode « c'est pas grave » parce qu'autrement tu vas rester à refaire ce schéma dans ta tête et de passer sur un questionnement qui est utile pour toi. Et le questionnement utile, bah, c'est la pensée positive en mode actif de te dépasser le prochain coup. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Je peux mettre en commentaire ce que tu en as pensé et si elle t'a été utile, bah, sens-toi libre de la partager autour de toi si ça peut aider d'autres performeurs à vivre ses rêves et ses visions tout simplement. Alors maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, bah, tu peux regarder dans, dans les commentaires. Tu as un e-book qui est offert, tu as une webconférence qui est offerte et aussi bah, si tu vois que tout seul tu ne veux pas avancer, bah, prends rendez-vous avec une personne de notre équipe puisque nous, c'est notre job, on fait ça tous les jours et le premier rendez-vous est offert. Il dure 45 minutes, voire une heure où on va te questionner, que ce soit moi ou une personne de mon équipe, pour vraiment faire le point, être clair sur ta situation d'aujourd'hui, là où tu as envie d'aller et avoir une clarté dessus et savoir bah, tout simplement ce qui bloque et si tu es polarisé pour pouvoir faire sauter ce blocage le plus rapidement possible. Et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao